Coucou les amis, bienvenue dans ma chaîne. Je suis Rafa d'abord, software engineer, administrateur système et réseau et full stack developer. Euh, alors, dans cette chaîne, nous présentons des formations dans le domaine du numérique, dans le domaine informatique en général. Nous aidons des administrateurs système à concevoir leur système d'information. Nous aidons des analystes à concevoir même des logiciels analysés de fond en comble. le besoin et à rapidement cerner des approches de solutions pour répondre aux problèmes rencontrés au quotidien. Nous aidons également les novices qui ne connaissent carrément rien de rien à connaître un petit peu à à les initier à l'outil informatique afin qu'ils puissent en sortir, afin qu'ils puissent pouvoir être capables d'utiliser les outils numériques, de prendre le train à marche parce que le monde du numérique, c'est un monde qui va très très vite. Donc nous les aidons à être au niveau, à garder à, à garder le standing, à garder le standard. Alors, nous proposons à côté de cela quelques astuces informatiques à l'utilisation des outils du numérique. Nous développons des solutions informatiques parce que nous sommes également sollicités dans des consultations pour euh, administrer des systèmes d'information ou auditer les systèmes d'information. Alors, si tu veux euh, faire partie de cette aventure du numérique, si tu veux... Utiliser également, connaître...